enfants me demandent dans les, lors des animations quel est mon plat préféré, je réponds toujours les frites de ma maman, ça reste encore mon plat préféré aujourd'hui. Donc pouvoir mêler une partie de, de mes activités, donc auteur d'un côté et père au foyer de l'autre, plus de parler de mon plat préféré, ben la soupe aux frites me permettait de, de faire ça. Je suis allé dans une école maternelle cette année, j'ai vu les photos, donc c'est vrai, ils l'ont vraiment fait, mais ils n'ont pas été jusqu'à mixer. Euh, les frites avec les bonbons. Alors, ah, pas parce qu'ils ont eu peur, hein, en ce qu'en maternelle, ils n'ont peur de rien, mais ils ont eu peur d'abîmer le mixeur. Ils avaient fait du tri de bonbons, donc ça c'est amusant, les livres peuvent parfois servir à des choses à l'école euh, qu'on n'avait pas du tout anticipé. Donc, ils ont acheté un, un paquet de bonbons de toutes les couleurs et ils ont d'abord fait du tri de couleurs avec les enfants, donc ils n'ont gardé que les bonbons bleus. Ils ont ensuite mis dans, avec de l'eau et les frites et la couleur n'était pas franchement, pas franchement appétissante. Ah, la soupe euh, reste un problème. Donc il faut trouver un, un stratagème pour essayer de faire euh, boire la soupe. Et là, lui, le papa, il a l'idée de dire qu'il a, qu a préparé de la, de la soupe aux frites. Donc d'abord, les petits, hein, le, la soupe, il répugne. Hein, et, le... et attention, ce n'est pas n'importe quelle soupe, c'est de la soupe aux frites. Et alors les petits marchent. Il dit Ah oui Enfin, il marche, mais pas complètement. Il dit Pourquoi elle est verte alors et c'est là que lui décide de s'en de, de, de tenir à son scénario, tout fier. Il dit bah « parce que j'ai mélangé des frites jaunes avec des bonbons bleus ». Et là, il se dit « c'est bon, ça va passer tout seul ». La petite sent l'assiette. Il dit « elle sent le poids, ta soupe aux frites ». Et là, on voit que la, la situation va commencer à lui échapper un petit peu. Alors, pourquoi des crocodiles Eh bien, parce que euh, Ella avait envie de dessiner des crocodiles. C'est aussi simple que ça. Et Ce n'est pas une histoire de crocodile, ce n'est pas une histoire qui se passe dans la savane, mais euh, les crocodiles sont là parce qu'elle avait envie de dessiner des crocodiles et que bah, moi, quand j'ai vu ces crocodiles, je me suis dit, ah bah oui, ils sont... On ne peut pas ne pas les prendre. Quoi. Alors Pour l'anecdote, ce sont aussi des crocodiles rouges, et non pas verts, parce que si on avait mis en scène de la soupe verte et des crocodiles verts, ça faisait un petit peu beaucoup de vert. Alors pour mettre une touche humoristique dans les, dans les histoires, euh, moi j'attends toujours beaucoup d'illustratrices. Je sens que des situations vont être, euh, vont être amusantes au moment, au moment où je les écris. Par contre c'est vraiment du, du ressort de l'illustratrice, la Della, de trouver les expressions, de donner les expressions de, aux personnages qui, qui font que l'humour va fonctionner. Donc tout ça c'est vraiment un maître crédit de, de l'illustratrice. Si c'est drôle, c'est grâce, grâce à elle.